automatique là comme je ah, vois tu oui, oui. ne veux yeah. plus que ça c'est une boîte 7 vitesses comme moteur on a 1500 ici 1500 mm il fait 150 chevaux. pour compresser il y a ici dedans toute une série de je veux dire de gadgets alors ici la boîte de vitesse on a deux positions. Il y a la position drive, là je suis. Et si je repousse encore une fois, je passe dans les, la boîte de vitesse sport. Ouais. Alors là. Dans ce là Un petit bruit de moteur qui est agréable. Ouais. <rire> Mais avec les sapes et tout, euh, on n'entend presque plus rien. Et ça se trouve que ça perd son charme. c'est une version spéciale oui c'est la version qu'ils ont vendue au moment du, du salon. Le salon de l'auto ah. oh, les bourrées de la bête oui Les régulateurs de vitesse adaptatifs, je suppose. Oui. Et quand on met le régulateur de vitesse, surtout à ce moment-là, pour changer de bande, c'est dur, il faut appuyer sur le volant. Les essuie-glaces sont automatiques, ils se mettent en route quand il y a un petit peu de pluie. Tout ça, on n'a plus besoin de penser ça est automatique oui. et à conduire tu la trouves euh, comment c'est très agréable Je peux vous dire qu'elle accélère euh, très bien et le bruit du moteur est très prononcé. consommation je ne sais pas ce que ça donnerait quand le, le, le turbo fonctionne en permanence d'ailleurs tu vois je roule 120 et il euh, faudrait une PV. voiture qui vienne juste devant et on va voir elle va des là-bas devant le camion ça elle va attraper la elle va voir dans tous ces systèmes la voiture avant et elle va, elle va ralentir il faut que je sois plus près ta confiance ta confiance en tous ces gazettes Je suis en train de lui montrer. Et voilà, le monsieur, il part. Ben, moi, je ne touche à rien. Pas le volant, pas les, les ouais. pédales. elle est repartie. Elle est repartie. Tu as entendu la question de Martin Non, je Est-ce est que ça. tu as confiance dans tous ces gadgets Le 1416 elle va revenir en 120 hein. et le la caméra elle est en fait derrière le oui. cycle volkswagen oui. c'est très astucieux astucieux ouais le, le cycle se lève tu peux toi tu peux pousser dessus ouvrir le coffre. Je vais aller faire des grimaces, tu vas voir si on les voit. Et faites l'essence. Puisque le diesel... Non. Alors voilà, voilà, quand je mets l'arrière... Ouais. ouais. C'est très précis. Ouais. Oui, Ça m'étonne toujours, comme c'est précis. Les est bonne, hein? Oui On voit bien, on va loin Parce que le camion-là Ce camion-là, il est déjà loin hein? Oui Tu vois oui. Voilà, les, les, les pneus Les roues Sont redressés. Non je peux passer. Et dès que je roule plus vite, c'est fini, ça se coupe pas en parole. Et comme on est à l'arrière <rire> Impressionnant! <rire> T'es le montage alors? Es? Oui, oui. T'es une machine spéciale ou pas? J'ai un PC que j'ai monté moi-même. Ah, un euh, PC? Tu sais. Un ordinateur. Ah, oui, oui. Que t'as monté toi-même. Eh ben. Avec un informaticien. Euh. Ah oui, d'accord. Génial, oui, super. Passe le temps de faire. Bah ouais. Oh, um, si j'ai toute ma journée, ça peut être fait en une journée ou en deux ou en trois. Ça, ça dépend vraiment du boulot que j'ai. Um, et voilà. Le plus dur, c'est encore le côté, euh, tu dois trouver des véhicules à filmer, et ça c'est pas toujours facile. Des véhicules comment tu as dit Tu dois trouver des véhicules que tu n'as pas encore fait. Ah oui, d'accord. Sortie N4, chaussée de Namur. Comprend elle-même, encore un peu moins bruyante que la précédente que j'avais filmée. Donc moi, je vous la conseille. Mm-hmm. <laughs>